Le fonds Trostim Optimum a été créé il y a maintenant 15 ans. Il a été créé pour permettre à nos clients privés de gérer avec sérénité leurs placements à court et moyen terme. Nous avons su depuis nous adapter à des scénarios de marché différents. Notre gestion diversifiée, qui encadre les risques, nous a permis de traverser des périodes de marché plus difficiles. Ainsi, nous sommes prêts à gérer l'année 2018, qui peut s'avérer plus volatile. Le point bas des taux semble maintenant derrière nous. La BCE va progressivement arrêter son programme d'achat d'actifs à partir de septembre 2018. Et les investisseurs vont sans doute anticiper six mois avant cette possible remontée des taux. Nous nous sommes préparés à ce scénario en aménageant notre portefeuille. Sa duration et sa sensibilité sont faibles autour de deux et l'impact de cette possible remontée des taux sera de faible ampleur sur le fond. Par contre, nous avons une poche de monétaire et de liquidités importante, autour de 30%, qui va nous permettre de saisir des opportunités de placement et de rendement au fur et à mesure de la remontée des taux, mais également de saisir des opportunités sur les marchés actions. Nous avons commencé à sélectionner des émetteurs obligataires à partir de notre process satisfaction client depuis maintenant plus de deux ans. Nous privilégions au sein de chaque secteur les entreprises qui sont le plus appréciées de leurs clients, car des études américaines ont montré qu'il y avait un lien positif entre satisfaction client d'un côté et notation de crédit de l'autre. Ce sont par exemple des entreprises comme Ellis dans les services, il y a maison mère de free dans les télécoms ou UCB dans la pharmacie. Au 31-12-2017, la part des émetteurs satisfaction client était supérieure à 50% du portefeuille. Avec sa faible volatilité, 1,70% à 5 ans, Trustim Optimum est un bon complément au fonds euro. Il s'adresse également aux institutionnels et aux entreprises pour le placement de leur trésorerie à long terme.